Salut tout le monde, alors aujourd'hui je réponds à la question de Maxime par rapport à la vidéo sur AliExpress qui me demandait justement euh, qui pensait que la vidéo sur AliExpress concernerait plus des articles de survie alors euh, du coup, oui et non disons qu'il euh, y a un petit peu d'articles d'Amazon et un petit peu d'articles d'AliExpress et des choses où j'ai pas vraiment trop de choses niveau survie parce que je préfère miser sur la qualité que sur euh, la variété des, des choses et donc euh, la qualité des articles. Du coup, il euh, y a des choses comme la bête de baseball, disons que euh, achetée sur AliExpress pour euh, 18 euros. Il y en avait également sur Amazon. Hein, en, en bois, il y en avait quelques-unes. Euh, mais voilà, c'est un peu sur le fun de prendre une, une bête de baseball. Donc aussi bien pour taper des balles hein, euh, que je pense de la défense personnelle. Je pense que je ferai une vidéo un peu de test sur la un peu sur la force que ça peut dégager, sur le fait d'éclater euh, des fruits euh, enfin plutôt des légumes, euh, euh, pastèques, noix de coco, histoire de voir un petit peu la force qui serait nécessaire pour casser ce genre de choses et puis peut-être essayer un petit peu voilà. Donc voilà, ça peut servir sur de la, de la défense, un peu survie on va dire en mode de walking dead, hein, comme certains peuvent le penser. Euh, donc voilà, j'en avais un petit peu parlé dans ce sens-là. Après, donc, dans cette variante-là euh, de bête de baseball et d'équipement de défense pur, je me suis acheté ça aussi. Alors que ça, c'est beaucoup plus euh, pour la ville, disons. Et je voulais en parler justement dans la vidéo d'Express, mais j'en parlais et c'était trop long. C'est euh, un bâton rétractable. Enfin, une matraque rétractable plutôt. Vous ah, voyez yeah. C'est comme ça, qui fait une, euh, oh, une bonne cinquantaine de centimètres, je dirais. Par rapport à la longueur du bras, qui voilà. a une bonne euh, bonne dimension, bien dure. On a même une petite dragonne, un peu pour euh, le feeling, hein, avoir un peu que ça pas patoche. Vous avez un bout en caoutchouc qui est euh, mastoc et euh, qui, est un, qui est lié à un filetage, qui peut être dévissé, je crois. Voilà, vous pouvez changer d'embout, euh, rajouter des picots et compagnie. Donc euh, voilà, qui est quand même rigide mais qui se plie un minimum. Alors après sur l'appareil la, la force entre guillemets euh, qu'on pourrait euh, qu'on pourrait appliquer, euh, ah, faudrait que je vois. Mais comme vous voyez ça se rentre complètement dans le dans le sachet. Enfin dans à l'intérieur du bâton. Et vous avez également du coup une petite pochette qui était filée avec ça. Si vous voulez je mettrai tous les URL des, de mes articles euh, en description. Comme ça si jamais vous êtes intéressé pour ça. Donc voilà, au niveau de la défense pure euh, contact, j'ai donc la batte de baseball et le bâton télescopique rétractable. Euh, L'origine, je voulais présenter aussi le, le, point, le point américain. Du coup, hein, un peu dans ce sens-là, vous voyez, mais assez compliqué à trouver sur l'Express et sur Amazon, j'en ai pas vu non plus. Du coup, ça, c'est fait avec l'imprimante 3D qui est juste là. Hein, vous voyez, <rire> vieille imprimante 3D, mais euh, bon. Pas sûr que ce soit hyper résistant avec des picots comme ça. Euh, mais en tout cas, c'est des choses comme ça que j'aimerais bien faire. Et surtout, dans le futur, si jamais, euh, voilà, un petit peu toutes ces vidéos-là vous euh, branchent et qu'il y a de plus en plus de vues, ce qui pourrait être cool. Euh, J'ai pour projet, dans un moment, du coup, d'acheter une forge, une vraie forge. Enfin, euh, vous voyez, un gros cylindre en terre cuite faire fondre de l'acier et tout. Et pour justement faire des moules. On voit de temps en temps des vidéos sur ça, euh, sur YouTube, des trucs qui passent. Des gars qui, voilà, qui récupèrent des moteurs, le désos, se font tout fondre, se font des lingots. Il y a un YouTuber en Australie qui fait ça d'ailleurs. Et du coup, moi j'en ai dans l'idée de faire des choses comme ça. Et peut-être des produits, euh, voilà, des, des points américains euh, en vrai, en métal bien épais. Et puis, je sais pas, tester ça contre des mannequins, des trucs. Euh, voilà. Mais je pense que tu prends ça dans la gueule. Euh, T'es pas bien. Éclairage. Et ça, c'est quelque chose euh, que je voulais présenter depuis un moment aussi. Alors... Je vais vous faire un gros plan. Alors, désolé, pour la luminosité, c'est un peu dégueulasse. Mais je n'ai pas moyen d'avoir plus d'éclairage. Donc, peut-être acheter sur l'Express justement. <rire> c'est une lampe. Une lampe qui fait... Euh, voilà, vous voyez, elle a un peu moins de la longueur de la main. Là, elle est en déplié. pliée. En fait, euh, c'est une lampe... Ah, c'est vraiment chaud pour la luminosité, désolé. En fait, c'est une lampe qui a une focale euh, qui bouge. Vous voyez, tac. Donc là, on est sur quelque chose de très fermé. Et là, on est sur un, un gros plan, entre guillemets. Et je vais vous mettre là. Vous allez voir là. Voilà. En gros, là, on est en ouverture max. C'est une lampe qui est hyper cool à ce niveau-là. On a vraiment un éclairage de taré comme vous voyez. Et je vais vous la mettre, voilà, comme ça, vous allez bien le voir. Et on peut réduire. Attendez. Voilà. On peut réduire et agrandir la focale. Ce qui fait que quand tu fixes un endroit hyper loin... Bah c'est grave cool parce que bah justement, tu, euh, bah tu peux fixer une zone donnée sur certains arbres ou un bâtiment. Alors que quand tu es dans un champ, tu mets le, tu mets le grand angle et là, euh, tu vois loin. Donc à ce niveau-là, c'est grave cool. Et vous voyez, en termes d'éclairage, c'est ma stock. Hein. Ça envoie du paté, ça fait un peu mal aux yeux. Mais, mais voilà, donc vous avez la, le mode euh, luminosité maximum. Vous avez un mode un peu plus faible. Vous avez un mode... Euh... D'accord, plus faible, là, du coup. <rire> le mode stroboscopique qui défonce la gueule. Et vous avez un mode SOS. Alors, j'ai pas encore testé. Je voulais tester de loin, genre d'une montagne à une autre. Et demander à la famille, entre guillemets, de voir s'ils si voient le, la lumière. Donc, je testerai ça. Je vous dirai ça à l'occasion, dans une vidéo... Euh... Justement, je vous mettrai, le, je vous mettrai le, la, la fiche là, quand la vidéo sera faite. Comme ça, au moins, pour les quelques personnes qui tomberont là-dessus, bah, au moins il y aura un lien, histoire de voir la distance. Mais en tout cas, euh, ça éclaire vraiment hyper bien. Et en termes de nombre d'heures d'éclairage, euh, alors actuellement, je me tape, je me, je me tape, je me tâte. Euh, mais j'ai testé, et en termes d'éclairage pur en, au maximum, comme ça, euh, on est pour l'instant sur du 6 heures non-stop en luminosité maximum euh, et, je suis, et, et elle n'est pas encore vidée. Donc, euh, ah non, je l'ai encore testé hier soir, donc on va plutôt dire 7 heures d'éclairage en puissance max. Euh, et après, ça, ça réduit progressivement en fait, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tension. C'est pour ça que si jamais vous l'utilisez que en luminosité moyenne, bah, elle durera sûrement plus longtemps. Donc, c'est grave cool. Euh, donc, par contre, je trouve enfin, avantages et inconvénients deux en un, c'est qu'en fait, ces, ces, comment dire, ces lampes torches-là, elles fonctionnent avec des grosses batteries, comme ça, des grosses piles, entre guillemets, vous voyez. C'est un peu plus grosse que les, les piles AA et R6 normales. C'est 18650. Il euh, y a beaucoup de lampes torches dans ce style-là qui utilisent des batteries comme ça. Donc, voilà, je vous conseille d'avoir ça. Euh, pour l'instant, l'inconvénient principal de ça... C'est que, bah ben non, en fait, sur ça, il n'y en a pas. <rire> Parce qu'en fait, vous pouvez donc, du coup. Ah oui, c'est ça l'inconvénient que j'ai trouvé. Vous la chargez donc soit en prise murale avec justement un truc branché et la pile là. Le seul inconvénient pour l'instant que j'ai trouvé, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça doit rester en charge. En fait, à l'arrière, le transfo il passe au rouge. Et puis bah c'est tout, tu démerdes avec ça, genre tu laisses 4, 5, 6, 7, 8 heures et ça reste au rouge et ça charge. Donc euh, sur le temps de charge j'en ai aucune idée. Euh, et l'avantage c'est qu'en plus, au cas où si jamais vous vous trouvez justement dans une situation de survie, c'est pour ça que ça rentre un peu plus dans ce cadre-là, vous avez des petits adaptateurs comme ça. Donc là c'est un kit, enfin c'est un kit tout en un entre guillemets, il y a plein de charges, il y a un truc auto pour se caler sur le vélo, euh, une, un truc de ceinture et compagnie. En gros, vous pouvez caler trois petites piles euh, lr 6 vous voyez les plus petits diamètres là, vous pouvez en caler trois, et ça fait l'équivalent de la pile. Donc, à la limite, sur une situation de survie où tu te balades de maison en maison, à, chercher à trouver des petits trucs et tout, sur des piles qui seraient encore fonctionnelles, ou même justement à garder trois ou quatre jeux de petites piles euh, pour justement pouvoir euh, se servir de la lampe, voilà, ça peut être bien dans ce sens là. Donc, à ce niveau là, ça peut être cool. Donc voilà, c'est un kit, la lampe torche elle a coûté une quinzaine d'euros je crois grosso modo le kit entier peut-être 20 balles maximum euh, donc voilà c'est cool euh, et puis dans la variante des kits justement il y en a un autre qui concerne la radio du coup alors ça c'est vraiment une radio hyper cool hein, je vous dis euh, j'avais vu un peu sur des reviews de survie et compagnie des trucs qui conseillaient cette radio là donc c'est la Baofeng UVR5. Ouais, L'éclairage est vraiment pas ouf. Donc vous l'allumez là. Tac. Je pense que je ferai une, une vidéo euh, dédiée à ça. Parce que même dans la plupart des vidéos qui sont. qui présentent comment s'en servir, il manque pas mal de choses, je trouve. Euh, mais en tout cas, de ce que j'ai pu tester, enfin euh, de ce que j'ai pu me rendre compte, cette euh, radio-là est euh, quand même beaucoup plus puissante que.. Euh, que la normale, en fait, je crois, que ça se compte en milliampères et celle-là monte à 10 ampères, je crois c'est un truc comme ça, enfin bref. Vous avez du coup une petite partie euh, éclairage à ce niveau-là, sur le côté, stroboscopique également, et elle euh, s'éteint. Donc vous pouvez euh, rentrer euh, des dizaines de canaux, les PMR446, euh, ce genre de choses. Ah, elle reçoit. Qu'est-ce qu'elle reçoit Là, je m'entraînais, je regardais un petit peu les, les variantes, les, les, les canaux dispo, donc je me baladais un peu sur ça. Donc, vous avez différentes fonctions de paramétrage pour rentrer en manuel les commandes. Donc, euh, moi, je suis côté des Alpes, comme j'ai dit dans certaines vidéos. Euh, du coup, il y a les balises météo, je crois que c'est ça qu'on peut écouter. Euh, donc, vous avez deux variantes, vous pouvez switch entre le, le haut et le bas. Euh, vous avez la fonction pour rentrer les canaux, donc la partie pour parler. Après, vous pouvez paramétrer les couleurs et tout, c'est hyper cool. Euh, normalement, il y a une fonction radio, mais je l'ai paumé. Euh, franchement, je ne sais plus du tout où c'est foutu ce bordel. L'autre fois, j'avais réussi à le faire, mais. Ah, c'est là. Vous avez une fonction, en fait. Frequency mode. Sur le côté, vous avez un bouton call. En fait, euh, si vous restez appuyé dessus, ça gueule. C'est une, une, une alarme, en fait. Si jamais t'es dans la panade, genre. dans l'idée. Et l'avantage de cette, euh, cette alarme-là, c'est que ça peut être aussi bien utile personnellement, euh, dans la nature, pour dire que voilà, t'es à tel ou tel endroit, si jamais t'es blessé, que t'as besoin qu'on t'entende, tu fous le tu fous son à fond, ça, ça gueule méchant. Euh, et l'avantage aussi, c'est que si jamais vous êtes, euh, vous discutez avec quelqu'un, vous êtes séparé de, je sais pas, 5 km et vous êtes dans la merde, euh, bah, si jamais vous n'avez pas le temps de discuter directement, vous restez appuyé sur le bouton et le son est transmis direct à l'autre personne. Donc autant dire que la personne est au courant direct qu'il y a un souci. Donc euh, voilà, c'est du deux en 1. C'est euh, <rire> alarme de votre côté, plus de son côté. Bon, ça peut être traître, hein, si jamais il y a un souci euh, pour elle. Mais, euh, mais personnellement, c'est bien. Donc voilà, du coup, vous avez un... Désolé. Et du coup, vous avez un mode radio, mode FM. Euh, et puis, vous pouvez monter et descendre les canaux. De... Vous voyez, il y a les petites flèches là, au milieu. Ah oui, ça, euh... botin, hein. Voilà. Ah là, et là, non, vous avez énergie, toi, tranquille. Botin, ça, du Donc voilà, à ce niveau-là, c'est hyper cool. Euh, en termes de puissance, alors... Euh, de puissance, non, de, de temps d'utilisation, plutôt. Euh, on est quand même sur quelque chose d'assez long, euh, on se compte en 10 ou 15 heures de, de, de fonctionnement, euh, voire plus, enfin j'ai pas pu encore arriver au bout, mais je l'ai chargé une fois. Et il ben, y a encore euh, 3 barres sur 4, donc autant dire que le Nokia 3310 à côté, c'est une fillette. Euh, donc voilà pour ça. Donc, euh, donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus Attendez, ça va me revenir. Euh... Ah oui, aussi, en termes de euh, puissance d'émission. Je l'ai testé à 8 km de chez moi et ça fonctionnait parfaitement bien. Voilà, 8 km, euh, il présente ça comme quoi ça peut être utilisé à 10 km au max. Du coup, euh, ça c'est la taille de l'antenne officielle, donc il capte à 10 km, 8 km sûr déjà, à, en montagne à peu près. Et je me suis acheté ça aussi, donc c'est une antenne beaucoup plus puissante qui est, beau, qui est deux fois plus grande en fait, comme vous voyez, tac. Et qui permet de normalement capter beaucoup plus loin. Hein. J'ai pas encore pu en servir, euh, mais je crois que c'est la Nagoya. Ah non, c'est ça. C'est la Nagoya NA-771. Vous allez peut-être en voir si vous faites des recherches sur ça. En tout cas, il y aura l'URL évidemment de, de, de, de, de mon achat là. Euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas, on testera niveau puissance et j'aimerais voir jusqu'à où je peux capter. Donc je pense que j'essaierai 12, 14, 15, 16, euh, peut-être jusqu'à 20 km, qui sait, ce serait incroyable. Et justement. Je reparlerai de cette magnifique petite radio euh, dans une, euh, une revue un peu d'actualité euh, concernant les, les inondations et autres qu'il y a de temps en temps. Parce que je trouve ça complètement dingue que pas plus de personnes n'aient ce genre de radio. Donc on en reparlera euh, le moment venu. Et du coup... Euh, bah du coup, voilà, quoi. on arrive à peu près aux derniers articles également dans une des dernières commandes que j'ai fait sur l'Express je me suis commandé ça, donc c'est une petite pochette qui permet de justement d'avoir la radio, en fait on a un, une double bande de velcro à l'arrière, avec la lumière j'espère que vous verrez, une double bande de velcro qui permet de s'accrocher sur la partie sangle avant du sac et d'avoir la radio comme ça en accès, vous voyez en gros euh, elle peut évidemment, moi à l'arrière il y a le, key, le, le clip pour, pour la, la mettre sur la ceinture mais là, au cas où, c'est pour en avoir un accès plus direct, vous voyez, avec le bouton qui est sur le côté pour parler. Euh, donc, en fait, s'il y a deux poches, et ça a et vérifier, justement, j'attends l'extension de la batterie pour ça. Mais en gros, vous avez une poche, la petite, pour l'avant en mode euh, normal, quoi. Et vous avez la poche de derrière avec l'extension, donc euh, extension de batterie, vu que ça ariose. Donc, il y a moyen que ça fonctionne nickel et ce serait magnifique d'avoir ça. Donc, voilà à ce niveau-là. La plupart des articles un peu survie, euh, AliExpress, un petit peu tout ça que je voulais présenter. Il y a également une autre chose qui vient justement d'Amazon parce que sur AliExpress je préférais pas prendre ça. Euh, C'est le filtre bifruit Ces filtres-là euh, de la marque Catadine, sa marque suisse. C'est les gros filtres qui permettent de bah, filtrer l'eau, hein, évidemment. Euh, vraiment un peu dans le sens euh, situation de survie, montagne. Euh, vous verrez peut-être des en plus que des filtres comme ça. Il euh, y en a d'autres, c'est un peu dans, dans la variante des paille Sawyer. Mais en gros, j'ai vu une, pareil, une vidéo d'un un mec qui faisait pas mal de rando et qui conseillait plutôt ce filtre-là. Donc je le testerai, histoire de voir vraiment si c'est bien. Et en plus j'ai les pastilles de filtration d'eau. Donc à ce niveau-là c'est cool. Euh, et pour en revenir au tout début de la vidéo, je vais clôturer par ça. Euh, je n'ai pas acheté de couteau ou d'équipement de survie pur euh, de, de survie pure, enfin de vraiment de, de couteaux de survie entre guillemets sur AliExpress parce que la qualité, euh, voilà, la qualité me fait un peu flipper et je me dis que j'aimerais pas être dans le cadre où j'ai besoin impérativement de mon couteau et il ne coupe pas. Vous voyez un petit peu comme dans cette scène. <musique> Euh, dans cette scène, donc c'est la scène du film de 127 heures, où le gars il a un pseudo petit couteau suisse qui ne coupe rien du tout et c'est un matériel de merde qui fait qu'il douille sa mère de base dans tous cas il aurait douillé sa mère mais là il douille encore plus longtemps donc euh, autant dire que à ce niveau là, bah, je préfère pas euh, bah, faire de la merde et si jamais il y a besoin de se couper le bras, eh ben, au moins j'aurai du matos et justement, j'ai pris ce couteau-là, couteau de la marque Gerber, euh, le Gerber Strong Arm, qui est quand même mastoc, hein, qui fait 5 ou 6 mm m d'épée, autant dire que la lame, elle nique du pâté, quoi. Euh, qui est livré justement avec, euh, qui, le couteau coûte 100 balles à peu près. Hein. Bon après c'est un budget évidemment, mais pour un couteau un peu polyvalence, euh, tactique survie, c'est plutôt pas mal hein, de ce que j'ai pu tester. En double double lame, je ne sais plus comment ça s'appelle le, le, la partie coupante, là-bas. Et l'avantage, c'est qu'il est un peu en mode ambidextre. Vous pouvez le rentrer aussi bien dans ce sens-là que dans ce sens-là. Et après, tac, il est verrouillé et il n'y a pas de souci. Donc voilà, à garder à ceinture, partie tactique, euh, enfin ceinture ou dans le dos. Enfin, voilà. Donc c'est un peu pour ça qu'au niveau de la survie, je préfère prendre ça. Je préfère avoir du bon matos de qualité, être sûr de ne pas me faire niquer. Euh, donc euh, voilà, c'est pour ça que je préfère avoir un bon couteau, être sûr que ça coupe, que un couteau suisse, entre guillemets, tout pété du cul, euh, qui vient de la foire fouille ou même qui est acheté sur Amazon, mais avec une lame qui fait ça. Alors que moi, la lame, elle fait plus de la largeur de la main, hein. elle va faire un bon, je sais pas moi. Ouais, 10-12 euh, cm de long, je pense. Et elle est épaisse. Hein, tu peux taper dessus, ça ne bougera pas. Donc, c'est pour ça que niveau article de survie en tant que tel, du côté d'Aliexpress il y a, y a beaucoup de choses. Hein, les kits de pêche, les trucs de chasse, justement, les un peu lance pierre ou euh, tir à l'arc ou les, euh, les frondes en mode tir à l'arc de chasse. Et des choses comme ça que j'aimerais tester, que je testerai à l'avenir. Euh, mais bah, je n'ai pas le matos actuellement, donc je peux pas tester quelque chose que je n'ai pas. Malheureusement. Donc, voilà à ce niveau-là de tout le matos. Euh, donc, voilà. La, la lampe torche, du coup, à 14 balles. La batte de baseball, à 18. Le bâton télescopique, à 15. Euh, la radio, alors la radio, ça dépend. Euh, la radio, telle qu'elle de base, juste la radio, elle est à 15 balles. En tout cas, sur euh, Aliexpress. Si jamais vous prenez des options, genre... Euh, la, Genre euh, différents moyens de charger, plus euh, ce petit truc là qui permet de vous voyez, être en mode un peu classe et, et de parler direct sur le côté, euh, plus 2-3 euh, voilà, options, euh, l'antenne en plus, la boîte et tout. En plus, ça monte à peut-être 30 balles sur, euh, sur Aliexpress et du coup sur Amazon, je crois c'est plutôt dans les eaux de 60, 50 ou 60. C'est aussi pour ça que je l'ai pris sur Aliexpress, mais du coup, je vous la conseille vraiment. Euh, parce que du coup bah, Amazon se sert sûrement du, au même endroit, donc à la limite, euh, voilà, le vrai avantage c'est que vous aurez juste la, la garantie électronique elle renvoie euh, sans problème, c'est juste à ce niveau-là que Amazon se démarque plus facilement, même si les renvois sur l'express peuvent se faire. Donc euh, voilà, donc le couteau je vous l'ai dit, un hein, Gerber à 100 balles, éclairage, tac, la petite pochette elle m'a coûté 5 balles, vous voyez elle a la double pochette là. Euh, euh, tac tac, euh, ben voilà, et du coup, le plus cher actuellement c'est le filtre donc Catadine là qui a 50 balles à peu près l'unité, euh, mais qui normalement permet de filtrer 1000 litres d'eau. De ce que j'ai vu, donc euh, j'attends de voir, mais ça a l'air quand même pas mal sur en tout cas ce qui est présenté. Donc il faudrait que je teste ça. Mais comme on est un petit peu en confinement pour l'instant, je peux pas trop sortir et tester ça. Et j'ai pas de cascade à moins d'un kilomètre de chez moi, malheureusement. Du coup, bah voilà. Euh, bah voilà, on clôture la vidéo, même si elle est peut-être un petit peu plus longue que les autres, mais voilà, je voulais faire ça, dissocier ça euh, de, bah, de la vidéo de, des achats sur l'Express, qui était peut-être un petit peu plus théorique que pratique. Désolé pour, pour ceux qui s'attendaient à voir du 2 en un, mais je trouvais que la vidéo d'origine était trop longue et elle était pourrie. J'avais pas envie de refilmer ça. Et là au moins, je vous ai présenté uniquement sur l'Express plus le petit truc d'Amazon du coup. Et du coup, euh, bah du coup, sur les autres sites et Amazon, je présenterai un petit peu justement mes articles de survie. Donc un peu plus le couteau. J'ai Pierre Déguisage. J'ai le filtre que j'espère que j'aurai testé d'ici là. Euh, Peut-être la partie un petit peu masque à gaz que j'ai présenté rapidos dans, dans une autre vidéo. Euh, ouais, ou je sais même plus si je l'ai présenté. <rire> du coup, j'en ai un, un peu dans ce style-là. Donc voilà, c'est un petit peu toutes ces petites choses-là que j'aimerais tenter. Ah oui, et plus également, mais ça vous verrez dans un petit moment, la version 2.0 du sac d'évacuation qui est là-bas, avec justement un sac chopé sur Amazon. Mais ça, ce sera peut-être encore une autre vidéo, donc on verra. En tout cas, désolé pour le son, mais niveau moyen de prise de son, j'ai pas grand-chose là actuellement, donc désolé pour certains si jamais ça passe. Pas de fou au niveau des écouteurs, je suis désolé. Pour l'instant, je ne peux pas trop faire grand-chose que parler plus fort. Euh, voilà. Euh, et puis, juste avant que vous partiez, du coup, je voulais vous présenter ça. C'est un petit article hyper cool, plus dans le sens de la survie, justement. Qui, euh, En fait, vous avez une partie euh, bombée, en miroir, avec une petite tige, un ressort. Là, vous mettez de la madou, euh, du papier, genre de choses. Vous le laissez... Euh, plein soleil, les rayons du soleil sont concentrés en plein milieu et ça permet de faire du feu. J'ai pu tester ça, ça fonctionne plutôt bien, mais en plein soleil, plein pot. Faut Il vraiment, faut vraiment tabasser sur ça, mais euh, hyper cool. Et puis bah, voilà, comme vous voyez, c'est bien fonctionnel. Voilà, maintenant vous pouvez y aller et vous abonner si vous voulez en cliquant juste ici.